On va pas lancer du concept, parce que... Bah oui, je plusieurs, j'ai un peu peur de, de ce qui peut nous attendre. Saboteur, euh, on pourrait, mais je me souviens plus exactement comment ça se passe. Et le plateau de jeu, en vrai, il peut s'étaler très vite. Il est interdite, normalement, le plateau de jeu est fixe, mais je me souviens plus trop comment il joue, faudra que je reprenne la main dessus. Euh, alors, il n'y a pas que ça, hein, sur Bordel et Marina, il y a plus de 350 jeux au total. Euh, non, on va faire du Lucky Numbers, et après on fera du Q-Birds balls. Ah mince, non. Euh, quitter la partie. J'avais oublié que. J'avais pas vu que Draken était encore euh, dans le lobby. Donc, non, je joue pas avec Draken. Hop là. On réduit ça. Et là, ça devrait être bon. Lucky Numbers. Donc là, on va. je vais juste attendre que des gens. Euh, dans le monde, du coup, arrivent. Pour euh, jouer avec des randoms. Donc là c'est un espagnol du coup, un es espagnol Un espagnol qui a le drapeau euh, qui est russe hmm. bon c'est pas grave. Lucky Number c'est un jeu de chance et de stratégie autour de trèfles et de chiffres surtout. Donc là on a un plateau de jeu avec des trèfles. L'idée c'est de les mettre par ordre croissant, que ce soit par ligne ou par colonne, et même par diagonale. Par diagonale c'est assez simple. Euh, et l'idée c'est euh, de le faire avant l'adversaire sachant qu'on peut s'envoyer les trèfles là si je place pas le 15 je le mets sur la table mais si je le mets sur la table ça veut dire que le joueur en face peut le prendre donc je prends mon 15 et je vais le mettre ici On c'est de 1 à 20 il y a 16 emplacements mais les chiffres et les nombres vont de 1 à 20 ça ne gêne pas d'avoir un double à un moment donné si par exemple j'ai un 6 ici ou un 6 ici pas grave l'idée c'est qu'il soit pas sur la même colonne et ligne là je peux prendre le 10 et je vais le mettre ici mais je risque de me retrouver embêté parce que euh, donc ça va vraiment de 1 avant et l'idée voilà par exemple voilà c'est ce que j'allais dire le 19 je peux absolument pas le placer donc pour le placer je vous dis je suis crevé. donc pour le placer euh, faut que je vire le 17 donc soit je vire le 17 et le 17 part sur la table que lui peut récupérer, soit je vire le 19 et dans ce cas c'est lui qui vire le 18 que je pourrais récupérer mais dans ce cas je revire le 17 donc autant virer le 17 de suite tant pis s'il si le récupère et là bah, pareil pour le 1 du coup je me retrouve avec le 1 donc je suis obligé d'envoyer le 2 là-haut mais lui il peut récupérer le 2 mais pour récupérer le 2 il faut qu'il vire un autre nombre, donc moi juste en suivant je vais récupérer le 2 que j'ai posé Là il a un 14, le 14, voilà, il pouvait le, n'y a que deux choix possibles. Moi je récupère mon 2, le 2 je le mets là. 13, à ah, 13 il peut le mettre ici, c'est son seul emplacement de 13. Il n'y a pas d'autre choix. Il peut pas mettre un 13 ici, il peut pas mettre un 13 ici. Ah oui il pouvait le mettre là, ah mais c'est tendu là. Ça veut dire qu'il a plus, le, il ne le ici sur cette case là, il a le choix juste entre 11 et 12. Il peut pas faire autre chose, il peut pas mettre le 9 vu qu'il y a un 10 là. Il peut pas mettre le 10, il y a déjà un 10, donc il est un peu embêté. Mon 17, je le mets ici. Il est très bien. Là, il a un 18. Il est obligé de l'envoyer là-haut. Et euh, je ne vais pas forcément récupérer le 18 de suite. Donc, je pioche. Et j'ai un 4. J'aime bien le 4. Le 4, je vais le mettre ici. Le 20. Oh. faut que tu le récupères, le 20, mec. Voilà. Et là, du coup, il y a deux 18 sur la table. C'est très bien que j'en récupère un. Est-ce que je peux récupérer un 18, ça voudrait dire que je vire un 17 qu'il peut récupérer ou que je vire un 15 qu'il peut aussi récupérer euh, il pourra re-récupérer un 18 après, je vais piocher le 1 génial, je peux pas l'utiliser le 1, j'en ai déjà un, je suis déjà bloqué je suis obligé de virer, donc j'aurais dû récupérer un 18 tant pis il récupère forcément, bah oui. Le 9, le 9 c'est intéressant. Le 9 je peux le mettre juste ici. Comme ça au moins j'aurai plus de choix ici là. Sur la, la première colonne. Pardon. Euh, non, je pioche. Ah il a mis le 4 en premier. il garde le... Oh c'est stratégique ce qu'il fait le monsieur. Ou la madame, j'en sais rien. Euh, 15. Bah le 15, j'ai pas d'autre choix. Si je dois le prendre, il faut que je le mette là. Ce que je vais faire. Ah, il lui reste 4 trèfles à poser. Moi, 5. Il a un peu d'avance. Le 2. Ah, c'est dommage. Il est obligé de virer le 2. Ou alors, il vire le 4. Soit il vire le 2, soit il vire le 4. Il vire le 2. S'il si, si virait le 4, je le récupérais, en fait. Bon, il a choisi de virer le 2. Je ne prends pas le 2. Quoique, je pourrais le prendre. Je vais prendre le 2 en fait, je vais le mettre là le 2 Si ça peut m'aider Et là il est en 9, le 9 il peut le prendre Il peut le poser à 3 endroits le 9 J'aurais fait la même je pense Le 20, oh punaise Allez je lui envoie le 20 Qu'est-ce que je fais Il peut pas prendre le 19 Donc je vais prendre le 20 Vu qu'il peut pas prendre le 19 on sait jamais. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je récupère un 18 du coup Mais ça veut dire que je vire le 15. Ou le 17. Mais il peut récupérer ni l'un ni l'autre. Ok, je récupère un 18. Comme ça, le 15, je le mets là. Oh, qu'est-ce qu'il a récupéré le 17 Ah mais il y a des trêves qui se chevauchent, c'est un bug ça. Euh, bah, le 13, je vais le mettre là. Alors qu'est-ce qu'il va faire Piocher, pas piocher Il vire le 13 Si je prends le 13 et que je le mets là... Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que je vais récupérer le 13. 6. Ah, oh, dommage. Il va être obligé d'enlever quelque chose. Il vire. Euh, il vire. Euh, bah, un de ces deux sets. Soit il vire le 6, soit il vire un de ces deux sets. Moi le 7, je veux bien le prendre. Bon, le 6 aussi, en vrai. Ah, il enlève le 6. Bon. Bah, moi, je prends le 6 et je le mets là. Donc là, j'ai le choix entre 6 et 12. Donc 6, 7, 8. Ah, il y a 8, il vient de passer. 7, 8, 9, 10, 11. Il faut que je récupère un hein. 7, 8, 9, 10, 11. 5 trèfles. Donc en gros, j'ai 25% de chance. Ah, oh, punaise le 16. Je vais enlever... Euh... Si je vire le 15, il le récupère. Ah non, pas forcément. Pas forcément. Mais du coup, ça me fait virer un 13 en suivant. Qui les récupère euh... Si je vire le 13, il le récupère. Et ça me change rien parce que c'est le 12 qui m'embête là en fait. Donc, le 16, on le met sur la table. On vient bien voir. Hein. Je pèse un peu la sensibilité. Je m'entends, j'ai du souffle en trop. Le 15. Il a récupéré le 16 pour remplacer un 15. C'est pas pertinent, il est bloqué ici. Pourquoi il. Je pas fait ça. Ah, s'il si, a voulu agrandir de 1 sa possibilité pour mettre le 15 là. D'accord, il veut re-récupérer son 15. Mais si moi je récupère son 15 c'est pour virer un 12 Qu'il peut récupérer ensuite C'est pas pertinent je pioche Le 3 Ah Je peux virer mon 6 pour mettre en 3 Et mon 6 je pourrais peut-être le récupérer s'il si ne me bruge pas après Je vais faire ça Et là du coup ça m'ouvre un peu plus de possibilités sur ce trèfle Ah oui et... bah, j'ai gagné pourquoi il a pioché Il aurait dû récupérer le 6 et tenter autre chose. Le 14, il peut le mettre ici. C'est le seul emplacement du 14. Que va-t-il faire Il le pose. Du coup, je récupère le 6. Et j'ai gagné. Voilà. Allez, on va en faire une autre. Pas forcément avec la même personne, on va changer. On va relancer la machine à random. là, c'est bon, temps réel, simple partie automatique, jouer. On va faire trois parties de Lucky Number, je pense. qu'on n'est pas obligé de jouer à deux lucky numbers, il y a marqué recherche 3 adversaires, on peut très bien jouer à 4 sans trop trop de, de problèmes. Alors nous sommes combien 2. Et je joue contre un polonais qui parle anglais, polonais. Ah d'accord, c'est un espagnol qui parlait en russe tout à l'heure. D'accord. Pourquoi pas. Ah, j'ai un 20. C'est bien ça. J'ai directement un 20, c'est très bien. Euh, j'ai le 2 ici. Bah ben, le 2, on va le virer en fait. Hein. Quoique non, on peut laisser le 1, il en a pas besoin. Donc non, on va piocher, on récupérera le 1 si, uniquement si, on est en galère. Donc je prends mon 8 et je vais le poser ici. Il récupère un 16. bien ça. Il faut remplacer le 13. Il faut absolument qu'il remplace son 13. Il... Sinon, il va être euh, embêté. Il sera forcément embêté. Voilà. Donc, il reprend le 13. Moi, le 13, je vais le récupérer. Pour le placer. Ah, mais là, je. Le 11 m'embête, là. Je vais placer le 13 ici. Le 15. Bah, le 15, c'est très bien, ça. S'il fait un bon enchaînement, le 15, euh, il faut le récupérer. Il faut absolument qu'il le récupère. Pourquoi il le met là il se bloque. Ça, ça veut dire qu'il a l'intention de virer le 16. Mais il aurait dû faire avant. Hein. Un 6. J'en ai déjà un. Mais c'est pas grave. Parce que je vais le récupérer pour le mettre... Ici. Ça veut dire qu'ici, là, sur ces deux trèfles-là, je peux avoir 2, 3, 4 ou 5. C'est risqué. Mais je le tente. 2, 3, 4 ou 5. Enfin, le 2, il est déjà là, donc 3, 4 ou 5. 14. Un 14... Euh... Hmm. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là, le 14. Là, du coup, il replace son 16, vu qu'il a changé tout à l'heure par un 19. Je pioche. Ah ben, re, un 14. Ah ben, la chance que j'ai, dis donc. Ça m'embête, là. Je le place et on verra bien. Mais ça va sûrement me demander de déplacer plusieurs fois des trèfles. Chaud. Oh, un 19! Il ne peut pas le prendre. Je le récupère de suite, son 19. Je ne réfléchis pas, je le pose. Hop là. J'aurais préféré qu'il soit là, n'empêche, le 19. Un 10. Bah, le 10 juste avant le 11, ici. Mais ça veut dire qu'ici, j'ai un 9. Il faut un 9 ou un 8. Et là, que j'ai. Euh... Hmm. Je suis en train de, de, de, de me mettre des bâtons dans les roues par rapport aux trois premiers trèfles. Zut! Un 20 Ah bah bravo Allez, hop là, on le vire. Je peux pas avoir un autre 20, c'est pas possible, je suis obligé de le mettre sur la table. Le 10, il le récupère, sans hésiter. Il va le mettre ici, là. Ici ou ici. Voilà. Pioche. Un 5, le 5 juste avant le 6. Ici. Et là, du coup, je suis obligé d'avoir un 3 ou un 4. Je n'ai pas d'autre choix ici que d'avoir un 3 ou un 4. Ah bah, voilà, le 4. Hop là, on le pose. On le pose. Et ici, sur toute cette colonne, il ne faut pas que je dépasse 12. Donc idéalement, il me faudra un 12 ici, là. Ouf, un 18. Ouf. Un 18. Euh... Il va récupérer mon 14. Je le place, hein, bien sûr, ça peut m'aider ensuite. Voilà, mais il récupère mon 14. Forcément. Je pioche. Un 2, j'en ai pas besoin. Et euh, il pourrait le prendre, mais ça ne servira à rien. Il pas remplacer le. Voilà, bon, ok, d'accord. Il remplace comme ça. Un 4. Je peux le récupérer. J'aurais préféré un 3, mais bon, c'est mieux que C'est mieux, c'est pas mal. Un 11. Ah Si je mets le 11 là, ça veut dire qu'ici, il faut que j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Alors que si je pioche un 12. Allez, je mets le 11. On verra bien. 5, 6, 7, 8, 9. Pareil, 25% de chance. On va voir. 1, 17. Ah, génial. Ou alors je les décale comme ça. Mais le 11, il le récupère. Je le tente. Et là, peut-être qu'il en récupère un des deux. Il récupère ça. Moi, je récupère le... Oh, il va récupérer le 10. Mais il peut récupérer le 11 aussi. Ça m'offre plus de chance que je fasse ça, je pense. Comme ça, si j'ai un 10, du coup, j'ai le choix entre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait un petit pourcentage en plus. Et lui, il a le choix entre 16, 17, 18. Il n'en a que 3. Moi, j'ai un peu plus de chance. Et c'est un 3, 8. Ben, je vais le prendre et au pire je récupère le 4 parce que s'il récupère pas le 4 c'est moi qui le récupère voilà donc là il prend le 19 oh punaise il a gagné mais non je prends le 4 qu'est ce que je te raconte je prends le 4 et je gagne voilà Allez, ah oui, on quitte la table, et on relance du Lucky Numbers, uh -huh. toujours en duo, il ouais, n'y a pas plus de personnes, c'est bizarre, un belge qui parle français. Oh punaise, il a le 1 et le 20. Bon, son 2 est mal placé, mais il a le 1 et le 20. Oh là là, moi je me retrouve avec ça là. Oh punaise, il, il part avantagé. Il part clairement avantagé. Vas-y, récupère le 3. Ah, quoique, il va peut-être pas le récupérer. Parce qu'il a le 2 qui lui gêne. Il hésite. Il hésite, il hésite. Ok il, va, il, il veut déplacer son 2 clairement et moi c'est le 12 qui me gêne donc hop là le 12 il dégage Mais le 15 il va dégager dans pas longtemps aussi Je suis pas sûr de la gagner celle là je suis mal parti déjà dès le départ euh, Qu'est-ce que je fais comme tout à l'heure en place un 6 Allez bah, Il a très bien vu que mon, le 2 là me, me, était là donc ça ne dérange pas de poser. Je suis obligé de piocher. Et là, un 7. Ah ben merci. Merci le, le jeu, un 7. Je le prends, mais bon, j'aurais voulu autre chose quand même. Parce que là, ça veut dire que je suis bloqué ici. Ça veut dire que le 9, il va falloir le bouger. Suspense. 14. On va le mettre là. 5. Euh, 5 euh, 5 là-haut et du coup il faut que j'ai 3-4. Hein. Oh bah, 19 il n'y a pas 50. Voilà 3. 3 sans hésitation, il a sa place. 12 il va le mettre ici. Voilà. 4, oh bah dis donc Le 3 et le 4 qui s'enchaînent c'est un peu de chance. Ton 9, tu vas mettre là ton 9. Voilà. Un 6 pour ma part. Mais le 6, il me sert à rien, là. Ah, mais je peux enlever mon 8. Allez. Et non, je peux pas enlever mon 8, vu qu'il y a un 6, là. Il va falloir que je pose le 6 sur la table. Je ne vais pas avoir le choix. Tant pis... Il pioche Quoi, il pioche Je l'aurais mis là, le 6. Il enlève le 18 que je récupère. Mais lui, il va récupérer le 15. Ah, pas forcément. Ah, oui, si, voilà, il le récupère. Mais euh, il joue bizarrement le belge. 17, hop là, sans hésitation, il est placé. 13, mais il va le mettre ici. Voilà. Il en reste deux à poser. Oh, il est bien. Il est bien le joueur en face. Bravo. Un 17. Ça veut dire que je lui donne un 14. Je vais le prendre. Je le tente. Il hésite. Qu'est-ce qu'il va faire va-t-il faire Il l'a pris, du coup il laisse un 16 que je récupère. Le 1, ah Je vais pas lui donner parce que si, si je prends le 1 ça fait poser un 2, le 2 il le récupère. Donc je vais pas lui faire ce plaisir. 1 19, sérieux C'est pas le moment de virer des choses. Mais il va le prendre, bien sûr qu'il va le prendre, il attendait que ça. Un 8, bon allez on le prend le 8, et là il lui faut 2, 3, 4, 5, 6, bah le 6 il était là où il a gagné. Bravo joueur en face, très bien joué. On va en faire deux autres en fait, on va faire ça en 5. On verra plus tard. On revient sur Lucky Numbers. C'est un jeu vraiment énormément dans, dans la réflexion. C'est quoi ça fait Donc, euh... oh, merci pour le raid, qui c'est <rire> C'est monsieur Daft. Salut Daft. Comment on va la communauté de Daft Merci pour le follow, c'est gentil. On est sur des euh, sur des mini-jeux de société, là, sur Board Game Arena. Le 8. Oh, il a encore le 20 en face, uh, Tricheur. Le 8, on va le placer là. Merci pour le follow, merci pour le follow. The Goregas Mescoliaxis. Oh, mon Dieu, les pseudos durent à difficile. Désolé, je vais écorcher tous les pseudos. Explique ce que tu fais, Jake, ton assaut et tout. Oui, en, en même temps, t'as raison, c'est le moment. En fait, euh, Iva Sound Studio, c'est une association... Hop là, je place mes pions au passage, mes trèfles. Euh, c'est une association qui fait de la radio, du gaming et des ateliers socio-professionnels. De la radio euh, autour du jeu vidéo, autour de sujets de bande dessinée, d'innovation, euh, de, de technologie, d'informatique, même de cuisine. On touche un peu à tout. Et, euh, hop là, tac. et côté jeu vidéo, c'est des streams principalement sur Twitch, donc des jeux indés qu'on essaie de mettre en avant, des jeux qui portent des valeurs et des messages. Des jeux rétro pour montrer aussi comment étaient les jeux avant et pour dire aussi que les jeux d'avant c'était pas la même difficulté qu'aujourd'hui. Il faut dire ce qui est, les jeux d'avant sont plus durs, plus réfléchis, plus poussés. Tac. Euh, et côté euh, sociopro, pro bah, c'est ce qui normalement est censé financer l'association. Donc c'est-à-dire c'est des interventions, des prestations euh, d'encadrement de groupes euh, qui se redynamisent, qui sont là pour se redynamiser, pour se resocialiser, pour euh, reprendre confiance en eux, etc., etc. Donc on immerge, ces ce groupes-là, c'est entre 16 et 30 ans, c'est des groupes de 16 à 30 ans, de 10 personnes à chaque fois. On les immerge dans un milieu culturel, où on ajoute l'outil radio qui est un outil juste et ludique, on les fait rencontrer des artistes, on leur fait faire des interviews, et euh, dans toute la, la, la démarche de travail, donc il y a de la recherche documentaire, il euh, y, y, bon, y a des feuilles sociopro, bien sûr, etc. Et à la fin, on leur dit, bah, tout ce que vous avez fait autour des interviews, c'est rien d'autre que le même cheminement que le principe de faire un entretien d'embauche avec une entreprise, et en général, très peu de temps après ces sessions-là, ces, sessions ces gens-là retrouvent soit une formation, soit du travail, et ça, c'est juste génial. Mais ça, on n'a pas pu le faire euh, énormément depuis deux ans à cause de la crise Covid. Est ce qui, normalement, c'est la source même de l'assaut, mais là, vraiment, on, on était très embêtés parce que Covid oblige. Et donc, on a un trou dans le budget de l'assaut, d'où le crowdfunding qui est là-bas à droite. Il y a les liens un peu partout, euh, vous, vous tapez « point d'exclamation »,« campagne », etc., et, euh, voilà. et c'est pour ça qu'il y a le crowdfunding pour combler les, les trous de l'assaut il n'y a pas d'employé dans l'assaut, tout le monde est bénévole moi y compris euh, même si je gère l'association et que, en, en temps normal, je fais énormément d'administratif de temps, euh, il n'y a pas d'employé euh, donc l'association ne vit que par la prestation ou le don et donc la campagne, il n'y a pas de subvention non plus pas de subvention parce que euh, on ne veut pas dépendre d'une étiquette politique on a bien sûr des avis on a bien sûr des valeurs, donc on a bien sûr une tendance politique. Néanmoins, on ne porte aucune étiquette politique. Et ça, on y tient. C'est pour ça qu'on ne demande pas de subvention. Et qu'on ne fait que de la prestation en temps normal. Et il me tarde euh, les mois à venir pour reprendre ces ateliers-là, parce que ça, personnellement, ça manque. Ça me fera, ça, Je pourrais voir du monde aussi au passage. Et voilà. Sur le stream ce qu'on fait euh, principalement donc euh, là depuis quelques mois on s'est mis plus au stream sur Twitch euh, et depuis fin mai donc le début de la campagne c'est quasiment tous les jours du stream et vraiment là on est sur les dernières heures de la campagne il reste moins de 24 heures. il y aura de nouveau un petit petit live demain soir mais on est vraiment sur les dernières dernières heures de la campagne et euh, du coup euh, faut que je pioche, j'essaie de jouer en même temps et du coup pourquoi je peux Ah oui, je peux, je, il faut que je le mette là où je suis bête. Euh, et donc l'idée des streams ici, c'est vraiment... Euh, bah, on peut jouer à des jeux sans rager, sans râler, à des jeux qui portent des valeurs. Euh, on essaie de jouer aux jeux différemment euh, de ce que peuvent faire les autres. Euh, bon, il faut reconnaître que des fois, c'est pas très très dynamique, mais, euh, mais ça, on s'en fiche un peu. C'est justement, on peut rester calme, on peut bah, être très posé, très chill, euh, tout en euh, découvrant des, des jeux... Euh, important, surtout au niveau d'indépendant. Euh, on ne fait pas énormément de gros jeux, pas énormément de triple A, on peut faire des Mario, des Pokémon sans aucun problème, mais c'est pas ici que vous trouverez du Fortnite, c'est pas ici que vous trouverez du Call of Duty, euh, du, euh, comment ça s'appelle, euh, du, du, du, du Call of Duty, du Counter Strike, etc. On n'est pas sur, sur ce genre là, ça ne nous intéresse pas. Euh, on va dégager le 16 et du coup ce soir, euh, j'enchaîne, enfin, on était plusieurs en début de soirée, puis après les gens sont partis un peu se coucher. C'est normal parce qu'il y a des gens qui bossent, et euh, là c'est principalement euh, des, des petits jeux de société sur Board Game Arena. Voilà pour euh, le gros résumé de ce que c'est IvaSan Studio. et Du coup merci Daft, de, de, de, donc, FR Villonde, pour, pour la question. Désolé, je vais continuer à t'appeler à Daft et c'est comme ça que je t'ai connu. Je vois pas le, le lien de la chaîne que t'as mis vu que ça a mis des étoiles, vu qu'on peut pas mettre de lien mais tu peux me la mettre en MP parce que du coup je suis curieux de découvrir euh, plein plein de nouveaux gens nouvelles chaînes, rien que le mois dernier j'ai découvert une dizaine de, de, de streamers, de, bon, alors c'est que des petits streamers et streamers que je connaissais pas et euh, je suis très très curieux de voir tout ça vraiment, donc euh, je note Oxali, d'accord je prends un papier un crayon O-K-S o -K s, -S, -S A-L-I C'est noté, j'irai jeter un oeil. Mais vraiment, hein, je, je cherche à. Les, les streams que je regarde personnellement, bah, c'est des streams posés, encore une fois. C'est euh, chill. Euh... Mais à chaque fois, avec une découverte d'une personnalité derrière, enfin une personne humaine, qui a un intérêt humain derrière. Les, les, les streams un peu en mode robot, euh, juste pour faire euh, des vues ou, euh, ou, de, ou de la thune, il faut dire, ce est, ça ne m'intéresse pas. Donc les, en gros, je regarde très très peu les, les, les gros streamers, streamers. Mais beaucoup de, de petits et de moyens. J'ai découvert de très très belles personnes d'ailleurs. Et là, le jeu qui est sous les yeux, c'est Lucky Numbers, c'est sur Board Game Arena. Board Game Arena, c'est une plateforme en ligne, sur le navigateur directement, où il y a plus de 350 jeux de société. Alors, des petits jeux de société comme ça, mais aussi des gros jeux de société comme Seven Wonders, comme Concept, etc. etc. Et C'est totalement gratuit. Et euh... alors, l'interface n'est pas très très jolie, mais euh, ça permet de passer le temps et ça permet de découvrir de nouvelles choses et de découvrir aussi des jeux qui permettent de développer des compétences. parce que ça aussi on essaie de le mettre en avant. C'est euh... que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société, on peut très bien en tirer des compétences à mettre sur un CV, à les valoriser. Alors, exemple que je cite souvent, mais c'est pas ce qui me touche personnellement, mais une personne qui gère une guilde dans World of Warcraft, dans Final Fantasy XIV, etc., c'est une personne qui, au final, développe des compétences de management, de ressources humaines, euh, etc. Donc, c'est important à valoriser. Tac, le 9. Ici. Il me faut un 4. Et en fait, il me faut qu'un 4. Il faut, oh, le 6, il m'embête. Le 5 aussi, il faut que je vire le 5. Donc, voilà. Je vous lis, hein, les gens sur le chat. Je ne lis pas tous les messages à l'oral, mais je vous lis quand même. Donc euh, Sympa l'association. Bah, merci. C'est gentil. J'irai jeter un œil. Ouais, ouais. Je suis vraiment très curieux de, de gens. Et si tu me dis que c'est une belle personne, ne euh, t'inquiète pas, que j'irai follow euh, dans bon, quelques minutes, quelques heures, il je... y aura un nouveau follow. Ça c'est clair, sans aucune hésitation. Il a gagné le mec en face. En fait, ce soir il stream pas. Je vais demandé si je pouvais streamer un jeu et dire à sa comique que son histoire, sur lancé un live. Il a dit, d'accord. C'est grâce à OXA que j'ai pu stream ce soir. C'est grâce à OXACIEL que vous êtes là. D'accord, ok. Ok, ça marche. Mais vraiment, ouais, je, suis, je suis assuré. C'est quoi le but du, du jeu là bah, En fait, là, l'idée, c'est qu'on a un, un carré de 16 cases, de 4 par 4. Et l'idée, c'est de mettre les, les nombres par ordre croissant. Mais en respectant l'ordre croissant par, par ligne, mais aussi par colonne. Et donc par diagonale, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là, la caméra. Euh, on a 20 jetons, de, on a 20 numéros différents. On peut en mettre des doubles, mais les doubles ne doivent pas se croiser. C'est celui le premier qui le met euh, en face euh, qui a gagné. Voilà, c est, c est un jeu de société. Tous les jeux qu'il y a sur Borderlands merna existent en physique en jeu de société. Ils ont tout, été entre guillemets numérisés pour euh, et de redévelopper euh, pour que ce soit accessible à au plus grand nombre directement euh, en ligne et gratuitement encore une fois. Alors il y a un premium payant, mais franchement euh, vu combien il coûte à l'année, ça, ça, ça coûte rien du tout en vrai. Si je, mets le, si je perds mon 2, il le perd. Oui, oui, le chrono, oui, oui, je sais. Je vais prendre celui-là. Je pense que je vais lui piquer le, le 10 après. Si je... Ah, vicieux Et eh oui Ça veut dire qu'il va me piquer le 5. Ah, ah, ah. Je vais prendre le 10 ici. On verra bien combien, comment la personne en face se débrouille. Il a plus de chance, lui, de, de trouver le bon numéro. Il peut mettre le 2. Ah oh non, il a que le 2 ou le 3, en fait. Il peut mettre que le 2 ou le 3, sauf s'il change. Moi, je peux mettre le 4. J'ai pas d'autre choix que de mettre le 4. Mince. Mince, mince. Ah, le 17. Dommage. En fait, il faut que j'enlève mon 5. Mais si j'enlève mon 5. Ah, il est pas obligé de récupérer mon 5. Donc. Si je vire mon 5. Ok. Ok. Je récupère comme ça. Peut-être que je peux récupérer mon 5 en suivant. Peut-être, c'est pas gagné. C'est pas gagné. On va voir. N'hésitez hein. pas à poser des questions sur, sur l'assaut ou autre. Il n'y a aucun problème. Ah, il a du mal à jouer. Il a dépassé son temps de réflexion. Alors, je pourrais être vicieux. Et cliquer sur le bouton rouge pour lui faire passer le tour mais bon quand même un peu de, de respect euh, c'est pas très très grave. voilà bon, il est obligé de jouer ouais, bon, mais normalement j'ai gagné voilà j'ai gagné allez je vais faire une dernière partie de Lucky Number et après je changerai de jeu je pense que j'irai passer sur euh, un autre petit jeu j'ai pas envie d'un gros jeu là T'as l'air d'être d'un gars et gentillesse énorme. Oh, c'est adorable. <rire> c'est gentil. Ça dépend des jours. Hein. En stream, euh, oui. Hors stream, euh, ça dépend des jours. Faut pas m'embêter, en hein, gros. Faut pas m'embêter. Je vais pas insulter, j'insulte pas. Je suis pas comme ça. Mais par contre, si on m'embête, euh... j'aime bien titiller la petite bête. Sans jamais, sans jamais insulter, mais le problème c'est que euh, les mots ont un pouvoir énorme et la façon d'utiliser les mots, ça peut être très bien, mais ça peut être très blessant aussi. Donc euh, gentil, ça dépend mais pas voilà Mais c'est pas quelque chose que je montre en stream. C'est normal qu'une personne qui va stream ou n'importe enfin, qui à la télé ne euh, va pas se, pour, se comporter comme le dernier des... des... Voilà dire le mot, euh, évidemment, il y, y a une image derrière, il faut quand même contrôler euh, sa propre image, etc. C'est comme les gens, c'est le débat qu'il qu y a eu un petit peu sur Twitter, euh, c'était hier je crois, on a débattu un peu, euh, les gens qui, hein, qui passent leur temps à rager et insulter en stream, je supporte pas ça. Et je trouve même, c'est mon avis personnel, je trouve que ça dévalorise le domaine du jeu vidéo. Il n'y a pas besoin de s'énerver ou de rajouter. Mais on peut être frustré. En même temps, il y, y a des jeux, le, le but même des jeux, c'est la frustration. On peut, c'est pas le problème. Mais c'est la façon euh, d'utiliser les mots, encore une fois. Il y a des gens, euh, je pense à certaines personnes, je vais pas citer les noms, qui peuvent très bien péter un câble, euh, insulter à toute la terre entière, en les développeurs, le jeu eux-mêmes, et elles-mêmes. Euh... Mais ça sert à rien. Il Alors que, en changeant juste les mots, mais en gardant la même intonation, parce que l'intonation n'a pas besoin de changer, mais en gardant même l'intonation, eh bien, c'est plus agréable. La frustration, elle est gardée, elle est partagée, mais c'est déjà plus agréable d'entendre des punaises que des putains, que d'entendre des, euh, je sais pas, cafards que des connards. Je, je dis ça n'importe quoi, mais, mais voilà, c'est. C'est. C'est toi qui adorais, t'as laissé le gars dans un respect énorme et pur, c'est gentil. Je suis d'accord avec toi. Personne n'est visé, Sardoche. J'ai pas cité de nom. Je n'ai cité aucun nom. C'est vous le chat, moi j'ai rien dit. J'en pense pas moi. Donc bon. Normalement, un peu plus tard dans la nuit, j'aurais dû passer en mode lecture et euh, vous lire euh, un bouquin comme je l'avais fait le mois dernier, mais euh, j'ai eu une journée <rire> très physique, et euh, du coup, euh, je suis pas mal crevé en fait, donc euh, je poursuis juste vraiment en mode très pépère sur les jeux de société, mais la lecture je la repousse à demain soir, je pense, parce que sinon je vais, je vais pas tenir. Si je lis, j'en ai jusqu'à 5h du mat, et euh, j'aimerais bien profiter un petit peu de ma, ma journée de demain, surtout qu'en plus je sais que je dois recevoir un, un peu de monde dans l'après-midi pour... Euh, Déplacer euh, des meubles, on va rester euh, raisonnable, donc je lirai plus tard. On a entendu le « J'en pensais pas moi ». J'ai rien dit. Un stream lecture un genre de littérature. Le mois dernier, j'ai lu euh, le livre du voyage de Bernard Werber, qui est un livre très particulier. Le li ce livre-là, le héros, c'est la personne, ou l'héroïne, c'est la personne qui lit le livre. On est vraiment plongé là-dedans. Et donc l'idée d'avoir lu ça en stream, c'est de plonger les viewers comme étant eux-mêmes et elles-mêmes les héros et héroïnes du, du livre, et de, de, de se plonger dans un imaginaire euh, le plus... Bon, j'ai totalement perdu là. J'ai rien fait, j'ai pas réfléchi, j'ai totalement perdu. Et de plonger euh, les gens euh, qui, qui étaient là dans cet imaginaire-là, et très dans la détente, très... Euh, bah, en, en fait, c'était tellement, c'est très très agréable. Et ce soir, j'aurais dû vous lire euh, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Il est là, mais euh, je préfère le faire à un moment de, où je sais que je tiendrai plus la nuit. Quoi. Si je m'endors en plein milieu du bouquin que je suis en train de lire en, en stream, ça le fait pas trop. <rire> Donc bon. Donc je préfère la remettre à, à demain soir. Aux alentours de 1h, 2h du matin, ce sera de la lecture jusqu'à 3h, 4h, voire 5h. Non, 5h peut-être pas, parce qu'il est court, hein, le petit prince. et C'est écrit gros. Hein. En 2h, 2h30 de lecture, c'est fait. Enfin, lecture. Lecture orale et posée, avec un peu d'intonation. C'est fait. Sinon, euh, en solo, euh, sur mon canapé, en 1h, il est lu, hein, le bouquin. Donc bon. Je suis pas mon content de mon follow, love, avec... <rire> C'est gentil. J'étais me faire un sandwich, j'avais trop faim. Bah, il faut manger, il faut prendre soin de soi, il faut manger. Pareil, j'ai mangé juste avant le stream et je remangerai après parce que vu que j'ai mangé quand même assez tôt, euh, j'ai besoin de, de caler un peu l'estomac. Hashtag sardoche. J'ai rien dit. J'ai rien dit.